Alors, bonjour, grands, merveilleux amis, merveilleux praticiens, praticiennes, merveilleux facilitateurs, facilitatrices. Et même si tu n'utilises plus les outils d'access consciousness, si tu es toujours là, c'est que tu les pratiques, tu les utilises, tu les incarnes. Et tant mieux, tant mieux pour toi, tant mieux pour tes clients si tu en as, tant mieux pour l'ensemble de ta famille, tes amis, ton environnement. Bref, tu me connais, je suis Marie-Claire Villac-Hazard. Donc là, ce premier, euh, premier, première vidéo qui, je sais, n'est pas sensationnelle. Euh, il y a un petit souci technologique que je vais régler pour les prochains jours. En tout cas, euh, voilà, ça sera comme ça aujourd'hui. Euh, ce n'est pas sensationnel, ce n'est pas euh, au top, top. En tout cas, le son est bien euh, comme il faut. D'ailleurs, je même pouvoir l'améliorer comme dans une, une séance individuelle. Voilà. Donc, euh, voilà, ça sera euh, tout aussi bien. Et donc, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui D'abord, nous sommes mardi. Nous sommes mardi et le mardi, euh, c'est euh, revenu à, de manière hebdomadaire. Il y aura toujours un call gratuit, euh, plutôt aux alentours de midi maintenant euh, pour euh, la phénoménance d'être soi. Il y aura encore et toujours des personnes qui pourront être invitées, comme euh, tu as rencontré euh, des facilitateurs BARS, euh, des Anne-Sophie Hilleret en Nouvelle-Calédonie, euh, ou euh, Anne Agassi qui est facilitatrice certifiée comme moi. Et tu retrouves toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube. Ça, tu le sais. Et je ne vais pas le répéter à chaque fois aujourd'hui et à chaque fois pour les prochains jours. Ce que je fais aujourd'hui est vraiment un truc que si tu m'avais dit que j'allais faire ça oh, cette année-là, eh bien, je t'aurais dit jamais, jamais, vie. Comment j'en suis arrivée là Peu importe comment j'en suis arrivée là. Ce que je sais, c'est que toutes mes barrières qui m'empêchait de créer quelque chose qui me pétille en moi, qui me fait vibrer, que je trouve formidable, que je trouve sympathique, qui est le calendrier de l'avant, que ce soit dans le développement personnel ou pour incarner et utiliser des outils d'access consciousness, je trouve ça formidable comme idée. En quoi j'aurais dû m'interdire de le faire quelles sont les limitations que j'aurais dû avoir pour ne pas le faire Je n'en ai pas. Je le fais. C'est tout. Je le fais et je souhaite et je désire. Et si tu reçois le cadeau que ça, c'est pour toi. Tu peux aussi recevoir tous les cadeaux de tous ces calendriers de la vente qui existent sur Internet maintenant. Et gratuitement, bien sûr. C'est gratuit. C'est un cadeau. Et justement, cette première journée, souviens-toi, je voudrais que tu te reconnais si tu as connu le calendrier de l'Avent. En ce qui me concerne, je les ai connus lorsque j'ai eu des enfants. Je n'en avais pas particulièrement connus auparavant, même si je viens de Paris. On n'a pas nécessairement toujours utilisé ça dans ma famille, même si je viens. Quoi, je n'ai même pas à préciser de quel milieu social je, je viens. Euh, en tout cas, le calendrier de l'Avent n'était pas dans mes souvenirs et n'est pas dans mes souvenirs et n'était pas quelque chose qui existait. Les chocolats, les boîtes de chocolat, oui, les chocolats à Paris et donc dans ce, chez ce fameux traiteur aussi qu'on appelle, son nom ne me revient pas, mais qui est magnifique, qui est superbe, on ne trouve vraiment que des produits euh, extraordinaires. Eh bien, euh, effectivement, euh, on connaissait les chocolats. Et le calendrier de l'Avent, rappelle-toi, souviens-toi maintenant ce qu'il est devenu. Il est devenu effectivement un, une chose où tu vas construire un dessin, où tu vas trouver des chocolats chaque jour, ou même maintenant, des petites choses à construire, etc. etc. Bref, bref, bref, bref, bref, bref c'est merveilleux. Déjà, le 1er décembre, on a tous les enfants qui attendent leur calendrier. de Alors Qu'est-ce que tu es Est-ce que toi aussi tu as envie de recevoir tes calendriers de l'Avent Oui. Et moi je dis oui, j'ai envie de recevoir mes calendriers de l'Avent, mon calendrier de l'Avent, j'ai envie de recevoir une surprise. Et peut-être justement pour te montrer, pour te. Et justement, pour te, te donner, te, que tu puisses recevoir tous les jours, du 1er janvier au 31 décembre, chaque année, un jour. Comme le calendrier, c'est mon, mon ma cible en fait en faisant ce calendrier de l'avant, car euh, c'est un challenge pour moi d'être dans cette régularité pendant 24 jours. C'est énorme euh, d'être en rendez-vous avec toi. Alors ce rendez-vous, je ne vais pas le fixer à une heure précise. Il sera quand ça sera possible pour moi quand l'énergie se présentera et il sera dans les 24 heures. Alors, la nuit, euh, euh, je dors. Donc, je suis en France, euh, sur l'heure de Paris. Donc, la nuit, je dors. Ça, enfin, c'est euh, vraiment quelque chose qui est pour moi une facilité. Je dors la nuit. Sauf si je choisis de, de, de faire autre chose, comme une classe, comme euh, un réveillon, comme euh, une. une autre chose. Donc, euh, regardez les étoiles. Il hein? y a des nuits euh, étoilées très particulières, et ça aussi pour prendre des photos, ça m'est arrivé. Donc, euh, généralement jusqu'au 24 décembre, attends-toi à ce que ça soit dans la journée. Donc, dans la journée, à une surprise. Et quelle va être la surprise Ça va être des surprises euh, où il y aura euh, un enregistrement. Euh, Soit en audio, vidéo, là, comme ça, mais je suis désolée, la vidéo est vraiment pas nette du tout. Euh, je, tu écouteras plus que tu ne regarderas. Et euh, ça peut être des lectures, ça peut être, on va parler d'un outil, ça peut être, en fait, aussi ce que tu as envie de demander. Qu'est-ce que tu as envie de demander Demande euh, et on verra si euh, je suis disposée et je peux te le donner. Hein, et si je choisis de te le donner aussi. Euh, J'ai fait toutes les classes avec euh, les outils d'Access Consciousness, toutes les classes de commencement. Alors, celle qui me vient là à l'esprit, il y a les entités, TTTE, euh, X-Men, Psychologie Pragmatique, BNU, euh, j'en ai fait d'autres encore. Et bien sûr, en, en, comme j'ai fait tout le parcours de facilitateur certifié, il y a des possibilités pour qu'on parle du tirage d'énergie, qu'il y ait des surprises avec un tirage d'énergie, qu'il y a des surprises avec ce qui est maintenant euh, de plus en plus euh, euh, rencontré avec Access Consciousness que nous appelons les méditations dynamiques ou les méditations actives. Et c'est un cadeau, c'est vraiment du, du bonheur. Et donc, je vais faire ce calendrier de l'avant. Et alors, avec quoi ça va m'engager après, envers vous, avec vous, pour moi et, et, et pour que vous puissiez recevoir toutes ces, toutes ces surprises, je n'en sais rien. En tout cas, je m'engage à être là jusqu'au 24 décembre avec toi. Et je te rappelle d'ailleurs qu'après, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30, le 31, tu peux aussi choisir de, que nous soyons ensemble de cette manière-là aussi. Ou en présentiel, selon euh, euh, donc les, les limitations qui sont données par euh, les gouvernements, et notamment en France, euh, ben, on ne doit pas dépasser 30 jusqu'à euh, changement de dernier ordre c'était 6 hein. euh, Mais là, c'est 30. Euh, mais bon, voilà. Donc, donc, donc, donc, donc, donc, donc, donc, donc, quelle est cette surprise Alors, je vais t'inviter à cette première journée, 1er décembre, à prendre un petit moment pour toi, à t'installer confortablement, tranquillement, et puis à respirer naturellement, avec ton rythme naturel. Et de prendre conscience s'il y a dans ton corps des tensions, des contractures. De là, baisser tes barrières. Baisser tes barrières, j'ai une vidéo hein, qui est sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez aller voir. Et euh, baisser les barrières pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil énergétique hein, qui permet d'éliminer euh, tout, toutes les, les protections, les... Des filets énergétiques qu'on aurait pu se mettre euh, comme des murs euh, autour de soi afin de, de, de faire comme si euh, nous étions les personnes ou nous sommes les personnes euh, tant attendues dans notre travail par exemple dans notre famille dans notre couple euh, et, et, et de lâcher ces barrières les assouplir les éliminer les... Les assouplir, les relaxer, les, les détendre, pour reprendre conscience de tout le corps à l'intérieur comme dans, autour du corps, dans les limites du corps et même à l'extérieur. Voilà, tu prends conscience de ça. On va pas faire la méditation là maintenant. Tu prends conscience de ça, tu t'installes confortablement et je voudrais te poser une question une fois que tu es bien installé. Je voudrais te poser la question, et que tu te poses la question. Quel a été le plus beau cadeau de ta journée? Alors, bien sûr, ta journée n'est peut-être pas euh, finie, ou peut-être même elle commence, euh, et que peut-être même il est déjà le 2 décembre. En tout cas, je t'invite à te demander, quel est le plus beau cadeau que tu as reçu aujourd'hui? Et que, éventuellement, peut-être, tu n'as pas vu, tu n'as pas entendu, tu n'as pas reçu, justement. Quel est ce plus beau cadeau Alors, ne va pas chercher, ne cours pas dans tous les sens, Tire, ouvrir tous les placards, de, tous les tiroirs de tes placards pour chercher ce que c'était. Comme font les enfants, tu sais, quand tu leur dis, il y a des cadeaux et qu'ils se précipitent sous le sapin de Noël, euh, non, pose la question et lâche totalement tes barrières, à les et laisse entrer, laisse venir comme une intuition en synchronicité la réponse. Et si, quand tu le découvres, lorsque tu le découvres, tu... Te fais des reproches, tu te fais des torts, car tu ne l'as pas vu et que tu n'as peut-être pas saisi certaines opportunités. Ou si tu sais tout de suite ce que c'est le cadeau, réjouis-toi, déguste-le, reçois-le, réjouis-toi de ça et de la gratitude, reçois toute la gratitude et demande comment cela devient-il mieux que ça encore et quoi d'autre est possible ici Toujours pareil, la question. Et continue de bercer, baisser, et bercer, pourquoi pas, tes barrières. Continue à baisser tes barrières. Si tu ne sais pas quel est le plus beau cadeau que tu as reçu, si ta journée a été plutôt dans la lourdeur, dans... La difficulté, les complications, la, les contrariétés, les obligations. Baisse tes barrières, baisse tes barrières, assouplis-les et pose toujours la question quel a été le cadeau que je n'ai pas perçu et qui était présent là, dans cette journée Et laisse venir la réponse. On peut tu peux en parler là dans cette page euh, Facebook, tu peux en parler, euh, faire des commentaires, tu pourras euh, indiquer ça. Et, et laisse-toi, permets-toi de te laisser surprendre pour euh, euh, recevoir ce qu'il y a derrière cette première fenêtre de ce calendrier de l'arbre. Voilà, ça sera de cette durée-là pour euh, euh, être dans ce, cette énergie du calendrier de l'avant. Je te dis à demain et je te souhaite une excellente journée. Si tu commences ta journée dans ces cas-là, es, on est déjà le 2. Et je te souhaite une excellente soirée si tu es en France et en Europe. Et je te souhaite une excellente journée située dans plutôt dans le continent euh, américain et, et, et québécois. Voilà. À demain.